Donc, dans le prochain album, le tome 10, qui s'appelle L'histoire de Nathan, euh, on va vraiment découvrir euh, tout ce qui s'est passé pour Nathan euh, quelques jours avant euh, son accident. Il y a eu de nombreux flashbacks euh, tout au long de la série et euh, ils vont être repris dans cet album. Ça n'en fera qu'une petite partie, je vous rassure. Et ça sera, tout va être euh, lié et on va comprendre vraiment tout ce qui s'est passé euh, pour Nathan euh, les jours qui précèdent euh, son accident. On en reprendra plus sur Nathan, comment il était avec ses parents, dans sa vie, avec ses copains. Voilà, c'est un album que j'ai en tête depuis vraiment, vraiment très longtemps. Depuis quasiment le début. Je me suis toujours dit que tous ces flashbacks que je mettais dans les albums, un jour, j'allais les relier pour que les lecteurs aient vraiment l'histoire la, la, complète de Nathan. Et voilà, c'est cet album qui arrive et je suis très excité à l'idée que les lecteurs découvrent. Rendez-vous le vendredi 7 octobre pour la sortie du prochain album de Lucas. Le tome 10, l'histoire du matin. Ne loupez pas.